Salut les amis de Deschiffres et des Infos, que le grand Dieu vous bénisse. Hypertrophie bénigne de la prostate 3 traitements naturels. Si vous ne voulez pas finir un continent, soignez votre prostate avec des méthodes simples et naturelles. À 30 ans, la glande prostatique fait silencieusement son travail pour assurer la fertilité de l'homme. Voici 3 façons simples de traiter naturellement votre prostate. Bouger. Les hommes qui sont physiquement actifs ont beaucoup moins de risques de souffrir d'une hypertrophie de la prostate. Il n'est pas nécessaire d'être très sportif. Une étude de l'université de Harvard a révélé que même la marche à un rythme modéré peut aider. Des chercheurs italiens ont demandé aux hommes ayant des problèmes de prostate de faire des marches assez rythmées trois fois par semaine. Après 18 semaines, ils ont constaté que les douleurs liées à l'hypertrophie de la prostate étaient moins présentes, et que leur qualité de vie s'était améliorée. Mincir. Être en surpoids est l'un des plus grands facteurs de risque de l'hypertrophie de la prostate, à vous de jouer pour rester mince. Une des meilleures choses que vous pouvez faire pour mettre fin aux problèmes de prostate est de perdre du poids. La graisse du ventre est particulièrement mauvaise pour votre prostate. Les recherches les plus récentes considèrent qu'elles favorisent le développement d'une hypertrophie bénigne de la prostate. Selon l'étude, les hommes assez minces, qui pratiquent un sport régulièrement tout en ayant une alimentation saine, ont un risque inférieur d'HBP par rapport à ceux qui ne font attention ni à leur poids, ni à leur activité physique. Boire du thé vert Et si boire du thé vert réduisait naturellement l'inflammation d'une prostate hypertrophiée, en prendriez-vous une tasse les hommes japonais sont moins sujets aux problèmes de prostate que leurs homologues occidentaux. Les chercheurs pensent que cela est dû au thé vert, une boisson très populaire au Japon. Les catéchines présentes dans le thé vert favorisent la taille normale de la prostate. Les chercheurs ont également constaté que le thé vert régulait les hormones responsables de son augmentation. Les antioxydants puissants du thé vert peuvent réduire l'inflammation, ce qui atténue les symptômes urinaires de la prostate hypertrophiée. Bien à vous, merci de partager et n'oubliez pas de vous abonner.